Nous allons poursuivre avec les mystères douloureux Méditation donnée par Jésus à Françoise L'agonie de Jésus Je désire que tu me regardes dans ce mystère douloureux avec un cœur brûlant J'ai attendu la mort, seul, angoissé, mortellement triste moi qui avais tout donné dans ma vie sur terre J'ai accepté de souffrir cette angoisse que me donnaient les péchés du monde afin d'expier pour toute l'humanité. Maintenant, regarde mon amour pour toi, mon enfant, car je suis mort pour toi aussi. Regarde-moi t'offrir ma vie pour te donner mon pardon et mon amour infini. Je te bénis et je te dis, aide-moi à te guérir de tes faiblesses par ton amour pour moi et j'extirperai tout ce qui n'est pas bon de toi. Sois confiante en ton sauveur qui te demande un petit pas et qui fera le reste.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 Au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. La flagellation. Ne sois pas inquiète, mon enfant. Je t'épargnerai avec tendresse. Sache que j'ai souffert cruellement de la méchanceté des hommes qui ne désiraient pas mon amour infini. Je les ai aimés, enseignés, je leur ai pardonné, et ils m'ont rejeté avec haine. Toi qui m'aimes et désires me consoler avec ton cœur... Regarde-moi toujours avec ton âme d'enfant et obéis avec amour à tout ce que je te demanderai. Je te fortifierai afin que tu n'aies pas peur de regarder ma souffrance et que tu comprennes enfin combien je t'aime pour te donner mon sacré cœur ainsi. Je t'aime en te disant « J'attendrai pour te montrer davantage par amour pour toi qui es faible et enfant et que j'aime » ainsi. Mais tu devras grandir cependant.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 « Je te bénis pour ta haine de l'orgueil. Recherche toujours l'humilité, la douceur, la charité. C'est tout cela qui éloigne Satan. Travaille à faire grandir ses vertus en toi et tu feras ma volonté. Sache que j'ai souffert ici pour toutes les vanités des hommes, pour leur orgueil et leur méchanceté. Toi, par amour pour moi, travaille à ce que je te demande ici, toute la vie que je te donne et je te serrerai contre mon Sacré-Cœur. »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 Regarde-moi tomber sous le poids de la méchanceté et de la faiblesse qui engendre le péché, souvent, et regarde mon courage pour aller au bout de ma volonté de souffrir pour sauver les hommes de bonne volonté. Je te demande d'accepter les épreuves que je permets pour toi, quelles qu'elles soient, en sachant que tu portes ainsi ta croix qui est la mienne et expie pour les pécheurs. Sache aussi que je t'épargnerai bien souvent par amour pour toi,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 Le crucifixion « J'ai porté le péché du monde en tombant sous ce fardeau trois fois, mais j'ai continué à faire la volonté de Dieu, mon Père. Je me suis relevé par amour et suis allé vers la mort. Les hommes m'ont cloué avec haine après m'avoir humilié, méprisé, torturé. Et j'ai remis mon esprit entre les mains de Dieu avec amour dans ma souffrance si épouvantable. Toi, aime-moi en allant au bout de ma volonté. Regarde-moi, ton Jésus qui t'aime, et ne t'afflige pas des remontrances des hommes, car moi j'ai enduré les pires paroles de haine. Sache que je suis là à tes côtés et que je t'aime et te soutiens. Je sais que ton cœur est fragile et je t'aime ainsi. Aie foi en mes paroles, car je te consolerai toujours. À présent, sache que je t'ai donné mon cœur dans ces mystères du rosaire. Offre-moi ton chapelet quotidien